Bonjour à toi chers spectateurs, The Card Counter de Paul Schrader, c'est un film qui s'est fait attendre, parce que je crois sincèrement que j'entends parler du film depuis au moins juillet ou août. Donc du coup, le film m'intéressait beaucoup, parce que déjà j'adore Paul Schrader, je trouve que c'est un scénariste de génie et également un metteur en scène très intelligent et passionnant. Au-delà de ça, je trouve que dernièrement, il a su trouver de bonnes manières de se réinventer pour donner lieu à un cinéma qui est extrêmement novateur, parfois très difficile d'accès, mais tout de même très intéressant. Et puis surtout, il se mettait en équipe avec Oscar Isaac. Donc à partir de là, il ne faut pas grand-chose de plus pour me convaincre. Le résumé pour faire simple, William Tell est un ancien taulard qui est sorti de prison et qui s'est trouvé un talent pour compter les cartes au poker et au blackjack. Lors d'un meeting, il fait la rencontre du jeune Kirk, avec qui il aurait un point en commun. C'est un film très intéressant, mais foncièrement, je pense qu'il aura du mal à trouver son public. Paul Schrader démontre encore une fois avec beaucoup d'intelligence qu'il est capable de questionner de manière profonde de nombreux idéaux américains. Et ici, au cœur de ce film, qui est particulièrement vaste et souvent complexe à aborder, et il cherche à traiter de beaucoup de choses. Ce qui pourrait ne sembler être que la base d'une histoire, soit celle d'un homme qui compte les cartes et qui cherche à oublier son temps en prison, se métamorphose au fur et à mesure que le récit avance en une espèce de longue réflexion sur la torture et sur les nombreux moyens qui sont mis en place par le gouvernement américain pour exercer cela de manière discrète et pour autant formater des soldats à faire ça, c'est là qu'on se dit que Paul Schrader a toujours quelque chose de caché quelque part dans ses scénarios pour réussir à donner une nouvelle dimension à ses scripts. Parce qu'il y avait la même chose sur son précédent film avec Ethan Hawke, où pareil, il partait d'un pitch de base, et il amenait un paquet de métaphores et de réflexions autour de la religion et de la croyance, que je trouvais génial. Et ici, il le fait au sein d'un métrage qui est particulièrement verbeux, peut-être un petit peu trop par moment, mais qui pour autant reste réellement passionnant, parce que dans son verbiage souvent excessif, on trouve une espèce de poésie et de lancinance autour du rêve américain qui est assez génial à regarder. Ça reste complexe et souvent dense et parfois très lourd, mais pour autant, je trouve que c'est un des films les plus intéressants que Paul Schrader ait fait dernièrement. Les films dramatiques cherchant à jouer sur plusieurs tableaux, que ce soit des tableaux de genre, des tableaux de style ou des tableaux de jeu avec le spectateur, sont de véritables puzzles pour nous justement, spectateurs. Des puzzles dans lesquels on prend un malin plaisir à se jeter pour mieux comprendre l'œil d'un auteur sur le monde. Paul Schrader est un cinéaste qui a toujours été radical dans sa manière de concevoir et de construire le cinéma, au point où littéralement, à de très nombreuses reprises, il a su déstabiliser son public pour livrer des films brillants. Et clairement, son nouveau long métrage est la démonstration de force et de forme d'un auteur radical et intense qui donne à ses œuvres un impact unique et génial. En termes d'écriture, clairement Paul Schrader cherche à... Crée un point de vue très fort avec ce personnage. William est un héros auquel on va s'attacher très rapidement. C'est pas un personnage qui va sembler dégager une, euh, comment dire, une forme d'empathie dans le sens où en tant que spectateur on aurait envie de se mettre à sa place et on aurait envie de le comprendre. C'est plus typiquement le genre de personnage que je trouve très intéressant parce qu'ils sont extrêmement charismatiques et dès les premières lignes de texte qui apparaissent à l'écran, on sait tout de suite qu'on va avoir affaire à un personnage qui va nous fasciner. Qu à partir de là, il faut tout de suite se mettre dans une optique que l'on ne va pas s'immerger au sein de cette histoire par le biais de ce point de vue, mais qu'on va plus chercher à comprendre la place de cet homme au sein d'une société dans laquelle il n'a plus vraiment sa place. Et de cette base qui peut sembler très simple, Paul Schrader développe, comme je l'évoquais au début, de nombreuses thématiques et de nombreuses réflexions autour à la fois de la difficulté qu'a un prisonnier à retrouver une forme de vie une fois qu'il sort de prison, ou également la difficulté qu'un soldat a retrouvé un semblant de vie une fois qu'il s'est remis de ses traumas euh, lorsqu'il est à l'armée, ou également les cauchemars d'un homme torturé par ce qu'il a pu faire par le passé sous la contrainte de l'armée américaine et de la bannière étoilée. Enfin, le scénario du coup devient beaucoup plus dense que ce qu'il ne semble être et du coup en fait ce qui nous immerge au sein de ce récit, ça n'est plus uniquement le charisme du personnage, c'est surtout de savoir quel est le parcours de cet homme. Et du coup c'est là que Paul Schrader est très intelligent parce que si il sait qu'il ne peut pas entièrement baser l'immersion de son récit sur le charisme de son protagoniste principal, il se dit que le côté énigmatique de celui-ci va permettre d'amener de nombreuses questions, de faire en sorte qu'en tant que spectateur, on se rattache émotionnellement au protagoniste secondaire, à ce jeune garçon et à cette femme, et que du coup... Et eh bien ce protagoniste principal, on soit toujours autant fasciné et qu'on ait quand même des petites choses pour se rattacher à côté et du coup se poser plein de questions autour de lui. C'est des idées très simples, mais du coup lorsqu'on met ça en perspective avec la base du récit, on se dit « Waouh C'est hyper créatif !» C'est pas uniquement un récit qui veut nous faire réfléchir sur l'Amérique ou etc. C'est avant tout un scénario très bien conçu, très intelligent et qui prend son temps pour développer tout ce qu'il faut pour nous faire entrer dedans. Que ce soit par la narration, que ce soit par la dramaturgie ou tout simplement par la forme qu'il donne à ses personnages, Schrader ne cherche pas uniquement à déconstruire une forme de mythe américain autour des soldats et de la torture, mais cherche à pousser la question de trauma dans un retranchement fascinant. On sent que ces personnages cachent constamment une part de leur personnalité. Et c'est par ce point de construction et de déconstruction en un sens, autour du mythe du soldat, que l'on ressent une envie de la part de l'auteur de vouloir nous inciter une nouvelle fois à comprendre le mythe du rêve de ce pays, pour ensuite analyser son aura et surtout son impact sur ses hommes et ses femmes en termes de mise en scène paul schrader tente beaucoup de choses au sein de ce film déjà le format dans lequel est tourné le long métrage peut réellement nous inciter à nous poser de nombreuses questions par rapport à ce qu'il cherche à mettre en perspective et dès le premier plan alors c'est assez fou mais je me suis senti un peu dans cet état là on se sent presque hypnotisé par l'œuvre, comme s'il y avait une ambiance un grain une patine quelque chose d'assez particulier au sein du film qui faisait qu'on regardait ça avec des yeux presque fascinés, on était en train de se demander ce qui se mettait en place devant nous. Et plus on avance, plus on trouve que le film a tendance à prendre son temps, à poser les situations, quitte à parfois abuser même de fondu, comme pour donner cette impression que le temps s'étire autour des personnages, et qu'ils vivent dans une espèce de, de faille spatio-temporelle, où, où ils ne savent plus vraiment dans, dans quelle temporalité ils se trouvent, quand est-ce qu'ils sont placés, enfin... Et c'est toutes ces petites idées qui font que je trouve l'œuvre réellement fascinante. Et au-delà d'être fascinante, il y, y a des idées de mise en scène. Alors parfois, ça semble complètement délirant. Je pense notamment à l'utilisation d'une caméra de quasi 360 degrés. Sauf que du coup, on a un point de vue à 180, mais dans un cadre un peu fermé. Donc tous les bords sont déformés et on a comme une sensation de d'être aspiré par le fond du cadre. Et c'est assez fascinant et en même temps très perturbant. Et ça marche bien en plus avec les séquences où c'est utilisé parce que du coup c'est des séquences où on est supposé se sentir très mal. Donc Paul Schrader a vraiment des très belles idées de mise en scène qui peuvent sembler vraiment bizarres au premier abord où on se dit c'est presque moche. Et en fait derrière cette forme de laideur, il bah y a une mise en perspective de ce qui est moche au sein de l'Amérique et au sein de l'armée. Et finalement, tout devient clairvoyant. Bon, c'est pas toujours très subtil, il faut le reconnaître, mais Paul Schrader n'a jamais forcément été un metteur en scène très subtil. Ça a surtout été un très grand scénariste qui savait avec subtilité amener des personnages et des situations, mais en tant que mise en scène, il a toujours été un petit peu... rustre et brut de décoffrage, si on devait utiliser des mots simples, pour ne pas dire parfois carrément euh, « rentre dedans ». Donc du coup, c'est pas si étonnant de le voir utiliser des idées de mise en scène qui sont sur le papier très intéressantes, mais qui peuvent sembler un poil extrême sur les bords. Que ce soit par les nombreux choix de ratios dans son image ou que ce soit par la forme qu'il donne à son cadre, avec ses plans où il choisit de déconstruire les perspectives et les lignes de fuite, Paul Schrader démontre une nouvelle fois, avec charisme et force, qu'il est un cinéaste qui cherche absolument à maîtriser chaque aspect de son image. Cela peut sonner, comme évoqué avant, comme un peu lourd par instant, tant on ressent une telle passion pour ce que le spectateur doit ressentir, qu'il perd un peu pied avec une forme de recul créatif, mais de cette perte de repère provient un lyncher prise visuel qui donne à cette œuvre une puissance aussi évocatrice, que finalement très clair. En termes de casting, celui-ci est vraiment très bon. Tiffany Haddish, qui est une actrice avec laquelle j'ai parfois énormément de balles parce que je trouve qu'elle est grande gueule, est ici fantastique. Paul Schrader la dirige à merveille et l'emmène dans une position où elle est hyper attachante. Tai Sheridan est vraiment magistrale. Et pour le coup, je crois que la dernière fois que je l'avais vue au cinéma, c'était dans Claire... Nightclerc Ouais, c'était à la maison pendant le premier confinement, donc c'était un peu la cata, donc ça fait un peu du bien de le revoir dans un rôle où il est vraiment bon. William Dafoe est également toujours aussi charismatique et très bon, même si là, il est vraiment, vraiment secondaire, voire tertiaire. Mais bien évidemment, vous vous en doutez, je suis allé voir ce film pour un acteur, donc j'attendais surtout sa prestation. Il m'a soufflé, il est magistral, et franchement, il pourrait mériter une nomination aux Oscars. Oscar Isaac est un brillant acteur, et s'il était évident qu'il n'avait rien à prouver pour confirmer cela, il livre ici une prestation captivante et habitée par un personnage qui le rend charismatique, hypnotique et magnifique. Au bout du compte, The Card Counter, c'est peut-être l'un des meilleurs films de Paul Schrader. Sans le moindre doute. C'est un de ses films les plus maîtrisés, les plus intelligents, les plus clairs dans ce qu'il a envie d'amener au sein de sa mise en scène et au sein de son écriture. Certes, la mise en scène n'est pas toujours aussi subtile que son sujet, mais les prestations d'acteurs devant sont tellement époustouflantes que ça rattrape ça. Donc The Card Counter de Paul Schrader, c'est un des gros coups de cœur de la fin d'année. Je vous conseille réellement de le voir en salle si vous avez l'occasion. C'est vraiment impressionnant. C'est quasi magistral. A plus.